à des économies supplémentaires. J'ai un code de moins 10% que tu peux utiliser, c'est INF10FC, je te le mettrai dans tous les cas dans la barre d'infos et dans le commentaire, comme ça tu as juste à faire un petit copier-coller. Tu peux l'utiliser indéfiniment donc n'hésite pas à garder cette vidéo dans tes favoris. Pour être totalement transparente avec toi, je touche une petite commission à chaque fois que tu utilises ce code, ça me permet de continuer à créer des nouveaux contenus sur la mode coréenne. Stylevana fait également très souvent des promotions durant le week-end donc je te conseille de rester à l'affût pour pas louper les bonnes affaires. Tu peux également regarder mes hauls. key Beauty si tu veux te mettre un petit peu l'eau à la bouche ou alors regarder une autre de mes vidéos allez salut